Et bonjour à tous les amis censure, j'entends ce je pour une nouvelle vidéo sur euh, Kirby et le monde oublié. Donc ça nous Enfin, c'est une version démo, le jeu n'est pas encore sorti officiellement, donc euh, on a juste une démo pour l'instant. Donc euh, voilà. Et le jeu on peut le pro commander, mais on a une démo, donc c'est plutôt sympa. Et franchement, j'ai vu le trailer et franchement ça, ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop bien. Donc, ça va, trop, trop, trop, trop. Je vais un peu augmenter un peu le son du jeu et après, je vous laisse regarder la scène. Ah, je vous laisse regarder. La hein. piste <rire> de Kirby. Non, Kirby, c'est la boule rose sur son étoile c'est notre allié Donc, euh, tout le monde se fait aspirer on a vu deux transformations nouvelles je vais pas vous dire qu'est ce que c'est Maintenant les transformations Kirby c'est pas seulement que sur des ennemis mais aussi sur des objets euh, Par exemple je veux dire un caillou par exemple C'est pas vrai c'est un caillou mais j'ai joué un petit peu à Kirby euh, enfin avec Kirby dans Smash Je sais pas si vous vous rappelez le titre du jeu c'est Kirby et le monde de et comme ça, pour respirer, c'est B A pour sauter et planer, voilà. Pas à voler plutôt, planer. <rire> donc là, c'est le tuto pour le, le tuto. Le tuto et le jeu est en 3D, donc c'est on peut shooter vraiment, oh vraiment, on peut shooter dans tout. Je sais pas si vous avez vu, mais on avait euh... on avait. Euh... Il y avait des cailloux sur le sol et on a pu shooter dedans. Et Kirby, lui, il prend les pouvoirs. Il prend les pouvoirs. Voilà, euh... regardez, je peux me balader un peu partout dans la map, donc c'est plutôt cool. Regardez. Hop. Il y la vraiment de la, de la physique et avec toi. Je viens de shooter un caillou Donc c'est plutôt bien fait. En enfin, fond, le beau. En plus le jeu il est ultra beau, ultra fluide aussi. Kirby il se rassemble avec le pouvoir directement, pas besoin de faire une manœuvre. Hop, je mange, tac, il le fait, le fait direct et tout. Je suis pas le meilleur joueur de Kirby hein. de loin. Hop, ah <rire> ça commence à aller, mes dégâts pris. Tu aurais quand même... Voilà. Fallait pas me faire perdre mon pouvoir. Donc là on a des fruits euh, ou des boissons. Enfin. On a la nourriture et la nourriture ça nous ça nous redonne de, de la vie. Hein. J'ai jamais joué à un jeu de Kirby en 3D comme ça ou en 2D, peu importe. J'ai toujours joué à, au Kirby gratuit là. Vous savez comment il s'appelle déjà ce jeu là J'ai jamais fait en vidéo. <rire> un démon écoute. Ah oh, putain, j'ai un petit la démo a coûté à euh, 1,4 giga je crois un, ouais 1,4 giga donc il faut un petit peu de place pour installer euh, la démo. bon c'est qu'un giga hein. c'est facile quelques trucs je peux shooter dans les pneus ah. attend il y a une, une pièce ah, non, je l'ai ramassé automatiquement bon, ok ok c'est parti donc, là, ah, une scène encore, donc je pense que là on va voir... Les fonctions sont vraiment bien faites. Ah, une voiture. C'est étonnant. Ah, c'est bon là, ça, voilà, ça fait ultra-fluide. C'est une des transformations <rire> Kirby voiture <rire> Et voilà donc c'est ça qu'on a vu dans le trailer euh, La transformation en voiture C'est trop bien Mais c'est trop... trop bien mec Vous avez vu ça Transformation en voiture wow. wow. C'est trop cool non franchement là euh, Nintendo là ils ont fait ultra fort pour ce jeu parce que tu vois il y a plein de trucs euh... ah, c'est bien qu'en fonce dans le mur on perd pas des dégâts c'est cool là hop là je me transforme en voiture moi j'aimerais bien avoir ce pouvoir là me transformer en voiture et tout hein. <rire> c'est pareil Vous dites ah j'aimerais bien me transformer en voiture <rire> si, on peut la lâcher hein, mais je vais faire la démo complète aujourd'hui on va dire pas longtemps la démo pas. mais franchement euh... donc là on est obligé de lâcher la... franchement les scènes sont vraiment bien fait hein sérieusement pourquoi on est, ah, est... Oh, est obligé de sortir de la voiture y'a plus de musique on s'entend pas en plus pas ça s'il te plaît il ah, y, y a plein de débris. Donc c'est à dire que ah ouais, ah quand même. Ah oui. Ah ça a été bien détruit cette ville. Enfin, Ce village on va dire, parce que c'est pas vraiment. On hein a essayé une plus de pouvoir. Ah les pouvoirs dit De base c'est nos ennemis vos hein, eux qui sont enfermés. De base c'est eux nos ennemis. Putain, la fourrière et tout, elle est, euh... elle est ultra bien faite à fourrir Des ennemis. C'est ultra bien fait. Ah ouais, c'est ultra bon. Ah ouais. C'est un niveau au dessus là. Oh, c'est qui? C'est lui le méchant du jeu, je pense. Parce que euh, regardez. Regarde, je pense que c'est lui le niveau du... Euh, le boss du jeu. le boss bien quoi. Parce que, tout à l'heure, je dis ouais, peut-être aller pas long la démo, mais qui on peut pas faire l'attaque euh, comme ça là. Oh, et tout, ah, on était obligé de se faire toucher là. Je pense pas que tu étais bougé l'attaque. Ah la musique qui fait ce Pouf Tu m'as sauvé Je, je t'en remercie Mais que vont devenir les autres... Les autres... Les Woodlands On est tous été capturés et emmenés, je ne sais où. Nous avons convaincu ces bêtes aussi euh, vaillamment qu'on a pu. Mais il y arrivait toujours d'autres. Ah ouais Maintenant je suis le seul rescapé il faut que j'aille les sauver, je n'ai pas le choix Quoi Tu veux m'aider à sauver tout le monde Mais c'est formidable Ah non, là, là, il a dit juste Aïe Donc il n'y a pas dit ça <rire> Alors tu t'appelles Kirby C'est ça Moi c'est euh, Comment il s'appelle f là eh là, ravi de te faire ta connaissance. Euh, tu pourrais peut-être choisir Nintendo, ils auraient pu choisir un nom euh, moins compliqué, tu vois. cœur bien. C'est juste le nom qui est un peu bizarre. C'est euh, un nom non connu, donc euh, ça c'est quoi ouais, On va prendre le mot de brise. Euh, c'est juste pour tester un. Hein. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ce jeu, sur la version complète, forcément. Pas euh, bah, sur ces niveaux-là, on les a déjà vus. Non, on va avoir un nouveau, un vrai, un vrai nouveau pouvoir bon, ça, on, a, on a aucun pouvoir Ouais, Kirby, ah merde, j'ai pas dû tuer Est-ce que je le mange Ouais, vas-y, ça fait un pouvoir euh, Comme ça pas trop que ah, ah, je suis du Ah Ah, c'est juste pour un gâteau, ok Oh, j'ai le pouvoir tranchant Attention Ouais mais si j'ai un pouvoir je peux quand même inspirer. Et voilà c est, c est des brasisters. Ah yes ça, ça sert à rien de spammer parce que si vous spammez, bah vous perdez des mûnes. Mais c'est ultra cool. C'est ultra bien. Tu peux faire les démos autant que, que tu veux, je t'ennuierai jamais. T'as vu les transformations qu'on peut avoir dans ce jeu Je me doutais un, un truc énorme entre des et tout, mais je je pensais pas un truc comme ça où on a des transformations peu communes dans les jeux Kirby. Normalement, les transformations c'est que par des ennemis. Là, c'est carrément par, euh, par des objets. C'est énorme. Kirby il me fait rire quand on est en voiture. <rire> Kirby sait pas conduire hein, donc euh... Enfin <rire> il sait pas manier le volant donc euh. risqué. <rire> wow, je le tuer mais j'ai pas réussi donc là à nouveau pouvoir on est obligé de les prendre yes. <rire> yes. Bah, ok c'est parfait. Ah il y a un truc là. Bam. Ah, c'est juste pour des potirons. Et des pièces. Je sais pas à quoi ça sert les pièces pour l'instant. On le sera dans la version complète du jeu. Allez, pas qu'on sortira. Allez, allez en euh, pour commande. Donc euh, si vous voulez, vous pouvez tester la démo. Euh, la démo que j'ai en train de faire. Hein. Et tester les pouvoirs par vous-même. C'est sympa par Nintendo qu'ils ont fait une démo sur ce jeu. Hein. Bon, bon, oui, bon. Je pense qu'ils vont faire une démo pour tous les jeux qui vont bientôt sortir. Ça C'est une... une capsule. Ok, ils qui se passe quest ce que c'est, ça. Encore plus tard, je pense. Hop. Ah, le Wilduldi. Aidez-moi au Kirby, s'il te plaît, je t'en prie. Ok. Alors, soit bon, trois champs. Vas-y, on va prendre bombe. Je vais essayer bon. Oh oui c'est ultra puissant. Et un boss. Oh merde. Vous avez raison. Un boss. Ah ça fait mal quand même la bombe. Je peux... Ah oui, on peut jouer au foot avec, c'est marrant. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on ils se pas C'est vrai qu'on peut jouer au foot pour les envoyer dessus. C'est radé. Ah, je l'ai touché. Oh, on ma tous les points de que je le faire enlever. Ah Ah oh, non, j'ai crié. Je sais pas si on peut avoir plusieurs euh, couleurs de Kirby alors le, lui c'est 1 Ah mais si on le tue comme ça, on peut avoir son si pouvoir, d'accord Zang. Ouais, bon d'accord. Faut lui jeter une bombe, mais ça, ça a libéré en fait. <rire> okay. -ce que ah c'est pas quoi terminer terminé ce niveau Ah ouais, il y a un boss et tout, pas encore. Ok. Je pense qu'on a des vol de diasauri, je pense. le niveau il m'a fait perdre son pouvoir. Hein. J'ai l'épée, je préfère l'épée. Attends. Non! <rire> c'est aussi comme transformation, c'est énorme. <rire> On déconne. The Wolf allez. Go. Donc, ça, c'est. Ce sera les quêtes euh, secondaires. les Wolf D. Il y a sûrement un truc pas lent pour tuer le lui. Oh bah tiens on regarde. Bonjour. Ah d'accord, il faut passer par là. Carville, il ne peut pas voler jusqu'en haut. Ok. Oh, Michel. Merde, j'ai raté. Bien oh, joué. Aïe. Tiens. Hop là. Hop là Ah bah oui, c'était très simple. Tu vois ça, tu vas obliger de monter. Ah d'accord, c'était pas en roi de le dire Je te dis quoi, pour rien <rire> Kirby. Ah la tête qui tient. Je me moque hein. <rire> Je crois qu'on est obligé de garder ça. Si on peut monter avec ça, c'est-à-dire qu'on peut garder, je pense. Ah ouais, je l'ai touché. <rire> ah non, je pensais qu'on pouvait. Mais les graphismes sont. Ah d'accord c'est un objectif les fleurs comme ça, ok. Et les fleurs rouges c'est euh, un objectif, il y en a cinq. Ça j'avais vu je crois. Je suis pas sûr. Là il peut pas m'avoir. Waouh wow. Alors va faire ça, je pense. Ah non, j'ai vu que c'est juste pour du maïs. Et après ça. Ok Ouais, je pensais que la vidéo elle va pas durer longtemps, mais en fait. 6-16 si, minutes. Je fais toute la démo, j'ai rien à foutre. la démo à 3 niveaux donc euh. Attends, attends, attends, ça c'est la fin de niveau, je crois. Non voilà. Ah, je vais lâcher un peu plus proche de nous. Mais où t'as un stage terminé Ok, c'était pas vraiment un stage l'autre. Ah si on fait ça Si on fait les trucs et on a la statue. Ah, alors... ah oui d'accord, donc ça c'est des statues, donc... enfin des statues. Oui c'est des... des figurines, ouais. C'est ça que je pense. Un Nintendo e Shop pour avoir le jeu papier. Après le jeu n'est pas encore sorti donc il est juste en commande pour l'instant. Ok donc. Bon, C'était une scène en fait. Là c'est un boss. Une image qu'on a vu C'est sans moi un boss. En vrai le jeu il est ultra beau. Ah ouais je le redis à chaque fois mais... Il y a des bananes, c'est doit être un singe boss là non parce que s'il n'y a que des bananes gauche. Oh voilà, ma manette vibre. Manette vive. Ah On a plusieurs pouvoirs. On a testé. Euh... c'est quoi ça C'est glace et ça fait quoi Ouais. On peut pas charger l'autre. Enfin l'épée. Toujours l'épée Bon vous choisissez ce que vous voulez, hein. Vous essayez Oh c'est quoi ce truc Je suis pas là non je suis de l'autre côté Ah le jeu c'est pas moi il m'a TP Je suis pour ça que j'ai jeté un j'ai pas le temps Gorigolos C'est gorigolos il n'a a pas l'air dur ce boss. Ah, il est dur. Non, mais. Wouh! <rire> il y a un de serre Waouh, le Non! Tu m'écraseras pas, je m'ai touché une fois. Ça... T'as les fous de ma gueule! Oui il me balance des cailloux dans un jeu de cartes. ah, je faire... ah d'accord on peut se déplacer en même temps qu'on fait ça ok avant je crois qu'on pouvait pas aïe c'était connu <rire> Il y a un peu à Bocchino alors, raté, voilà c'était pas si compliqué. Bon, ouais, les flashbores, ça va. Et voilà. Merci d'avoir joué pour vous euh, d'avoir joué la version des mots avait gagné le code cadeau suivant euh... je crois que c'était marqué autre chose <rire> Merci. ah ok je peux utiliser ça dans la version complète Ah attention il y a encore une scène ah non c'est pour découvrir le jeu ok bon, ça peut passer donc voilà c'était la fin de la démo ouais. Okay, donc on peut utiliser des stages de ok et eh ben écoutez on va s'arrêter là merci à tous d'avoir regardé euh, cette démo sur ce jeu merveilleux oh là là putain j'ai hâte que... j'ai hâte que la version complète sort c'est trop bien ça être vraiment trop bien je pense que je vais faire le prochain niveau bientôt euh, après du boss donc euh, à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis abonnez vous voilà